Bonjour à tous, allez, vous avez été très nombreux à me demander qu'est-ce qui se cachait sous ces petites cloches-là. Eh bien, je vais vous répondre en deux temps et donc sous la forme de deux vidéos. Et on va commencer avec les Star Wars Black Series de chez Hasbro. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à la commenter et puis à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Allez, c'est parti Allez, qui d'autre que Mando le Mandalorien pour s'initier donc au Star Wars Black Series Ce que je vous propose c'est qu'on fasse un petit peu le tour de la boîte, des boîtes, parce que vous allez voir qu'il y a plusieurs types de boîtes, plusieurs formats, mais aussi plusieurs codes au niveau des boîtes. Ce que j'aime déjà euh, beaucoup, eh ben Black série, hein, donc on est sur un sur un emballage quand même euh, de qualité un peu supérieure, qui s'identifie très très rapidement et très facilement par cette bande rouge également, avec un numéro. Ce numéro, il est important, puisque en fait, il définit chaque boîte, et souvent dans les magasins, quand vous en cherchez, ils sont empilés les uns derrière les autres. Donc ça vous permet de voir en un clin d'œil euh, si il ben, y a plusieurs fois euh, le même personnage <rire> à la queue le, -le, le Ou si ça vaut le coup d'aller pousser la main au fond du rayon pour retrouver euh, un, euh, un nouveau personnage. Donc on voit que là on est sur le chiffre 94 euh, pour le Mandalorian. Donc euh, ben voilà, c'est sensiblement le nombre de, <rire> de figurines qui, qui seraient sorties chez, chez Black Series. Euh, voilà, vous voyez là sur le, sur le côté c'est très classe aussi hein. il y a euh, Mandalo, Mandalorien, je trouve ça euh, vraiment euh, vraiment propre. Derrière on va avoir euh, on va avoir un petit, euh, un petit fluff hein, qui va avoir également la partie en français, hein. c'est du multilingue bien entendu. Et ben, bien entendu c'est chez Hasbro. Alors moi les premiers euh, Black Series que j'ai découvert à ce format là qui est un format de 15 cm c'était dans les Disney Store quand Disney a en fait racheté euh, la licence je ne sais pas s'il y a une antériorité euh, ou pas, mais euh, voilà, c'est euh, chez eux que moi j'ai découvert euh, les premiers, euh, premiers Black Series de cette taille, donc de la taille d'à peu près euh, 15 cm. Ce qui est déjà très appréciable aussi pour ce paquet, je sais qu'il est, euh, est reblistable, c'est-à-dire que là en fait, euh, ben, ce Mandalorian, je... Je l'ai déjà sorti, j'ai déjà, déjà un petit peu tripoté. Et puis ben, on peut très simplement venir, venir ici, couper, couper les, les attaches qui sont là, venir prélever sa figurine et puis, et puis en jouir comme on en a envie et puis la remettre ensuite sous la boîte pour peu que vous l'ayez conservé, ce que je vous conseille de faire puisque ce sont des séries qui sortent par saison. Et donc, quand une saison est intégralement écoulée, normalement, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, elle n'est pas rééditée, et donc la valeur, la valeur ben, augmente. Et sur Internet, ben, on, trouve, on trouve des boîtes qui peuvent dépasser la centaine d'euros. En moyenne, une boîte de Black Series 15 cm, comme ça, ça va courir aux alentours de 20-25 euros. Ça peut monter à 29 euros, mais si vous la payez en cours de saison, plus de 25 euros, c'est un peu cher euh, à mon goût. Cherchez bien sur Internet, il y, y a moyen de l'avoir. Je vous ai euh, parlé de séries. Il faut savoir que quand euh, une série débute, euh, elle débute euh, toujours euh, en blanc. Voilà, donc vous allez avoir un packaging comme ça en blanc qui, euh, avec marqué First, euh, First Edition, qui euh, va euh, rester très très peu de temps disponible. Donc moi j'ai eu euh, la chance d'en avoir quelques-uns. Notamment celui-ci et le petit petit jawa qui est là. Euh, bon, voilà, hein, c'est juste une boîte blanche plutôt que d'avoir une boîte noire. C'est plutôt, euh, euh, je trouve, euh, cocasse pour une black série de les sortir de les sortir en blanc. Ça ne change en rien le contenu, ni même le prix. Hein. Il faut savoir que au moment de l'achat, vous allez payer le même prix la first edition que, que la black série. Alors bien entendu, ensuite la First Edition va, va gagner en valeur assez rapidement. Ce qu'on va également retrouver comme format disponible pour ces Black Series, c'est la boîte en fait de type figurine. Hein, vraiment la boîte qui s'accroche comme ça. Donc c'est le grand format en fait de ce que devrait être une, une Action Figurine. Là aussi, euh, ces figurines Black Series, vous allez pouvoir les retrouver dans ces boîtes-là, hein, et euh, le matériel qui est contenu ici n'étant rien différent du matériel qui est contenu dans ces séries, euh, dans les séries qui sont, euh, qui sont ici euh, présentées. C'est juste un, euh, une différence, hein, une évolution du packaging qui vous est proposé, et euh, ben, au petit bonheur, la chance, vous allez pouvoir trouver euh, tel ou tel autre type de, de version. Donc si vous voulez, on va, euh, on va ouvrir ensemble euh, le monde pour que vous voyez euh, toute la simplicité en fait, de euh, la proposition. En fait, euh, le perso, il est euh, contenu dans un, dans, un thermo, euh, dans un thermo moulage, hein, euh, tout simplement. Alors euh, très souvent, là, c'est plus le cas, vous avez un scotch ici qui va retenir cette arme-là, puis un scotch ici qui va, qui va retire, retenir la deuxième arme. Il y a rarement guère plus que ça. Euh, voilà, les armes, vous pouvez euh, les retirer. Elles sont euh, plutôt, euh, plutôt, bien finies euh, également. On verra que euh, il y a la possibilité pour euh, les plus énervés de venir faire des retouches. Voilà, le flingue également, okay. est euh, plutôt, euh, plutôt, propre. Et puis, ben, bah, Mando, Thermomoulage moulage sous-entend qu'il faut tirer dessus, que ça va faire un peu de bruit en plus là. Voyez, on a la cape qui est partie euh, derrière, en fait, au niveau du blist. Donc, je vais tirer dessus. Ça va faire beaucoup de bruit. Vous ne m'en voudrez pas. Alors, pensez à bien remouler ensuite hein, pour ne pas, euh, pas le perdre. Réutilisable à souhait. Et on se retrouve avec son rien Alors, pourquoi moi, j'aime les Black Series plus qu'autre chose ben c'est parce que c'est quand même passablement articulé, vous voyez, il y a une articulation au niveau, au niveau du coude, au niveau de l'épaule, au niveau de la main, la main dans tous les sens, hein, vous avez la main qui, qui est vraiment, euh, vraiment positionnable dans, tout, euh, dans tous les sens, donc ça, euh, je trouve ça vraiment intéressant, vous avez... Euh, vous avez le casque hein, qui, se, qui se tourne dans tous les sens également, vers le bas, vers le haut. Vous avez une articulation au niveau, euh, au niveau du tronc également, hein, une rotation et une, un côté flexible. Et puis ensuite la jambe également qui est état et dans, et dans tous les sens. Là après on va se retrouver avec le genou qui est articulé en, en, en deux sections. Hein, une première section ici, puis une deuxième section ici. Qui fait qu'on peut presque poser le genou au sol. Je dis presque parce qu'à la plupart du temps on est, on est gêné par, euh, par le pied il peut pas trop aller courir loin derrière quoique là euh, c'est le cas on arrive à partir loin voyez. donc si je voulais le mettre à genoux en fait je, je pourrais je pourrais je pourrais le faire voilà donc on a vraiment euh, des articulations Alors là, on est sur les dernières versions hein, euh, le mandalorien c'est une des dernières euh, qui est sortie. Euh, moi j'aime bien cette notion de, de, de foule je suis un enfant de Star Wars, mais je suis aussi un enfant pour ce qui est des Toys, des G.I. Joe, que j'ai vraiment adoré quand j'étais gamin parce que je pouvais vraiment m'exprimer. Et quand Star Wars est revenu après, derrière, il est revenu avec le même concept d'articulation. Sauf également pour les Black Series qui existent, c'est un bon moyen de les introduire en petit format. C'est-à-dire que là, vous avez un mini Rex qui est lui aussi en Black Series. Donc, du coup, qui bénéficie lui aussi de toutes les articulations. Vous voyez, on peut vraiment bouger, bouger son perso dans, dans tous les sens. Et moi, ça, je trouve ça vraiment, vraiment intéressant. Et c'est toujours les figurines que j'ai tendance à vouloir, à vouloir prioriser au niveau des achats. Parce que j'ai du mal avec les figurines qui sont très, très statuaires de Star Wars normalement. Et donc les Black Series, elles ont ma préférence parce qu'elles sont positionnables et donc vous pouvez, quand vous avez une belle vitrine, ben, leur faire prendre vie. Hein, euh, clairement, plutôt que d'avoir un truc tout rigide, tout droit euh, au garde-à-vous, euh, qui ne bouge pas euh, en mode Playmobil, euh, je fais la grève parce que je ne peux pas aller éternuer dans mon coude. Petite dédicace à ma femme. Et ben là, vous avez un personnage avec des équipements et donc avec des positions qui peuvent vraiment être le reflet de ce qu'il fait. Hein, parce que si je devais prendre l'arme, je vais vraiment pouvoir venir comme ça la, la, la chercher au niveau, au niveau du coude, euh, venir, venir l'épauler et, euh, et venir, euh, venir simuler venir simuler ensuite euh, une visée. Quoi. Donc euh, c'est exactement ce que moi je recherche pour une figurine. Et je trouve que euh, en fait, Lucas a fait une erreur de jouer sur la nostalgie en nous proposant des figurines qui, euh, qui n'étaient pas, euh, pas full posables, surtout que le prix euh, ne s'en ressentait pas. C'était exactement le même prix que vous l'achetiez en Black Series ou en... Euh, ou en statuaire. Donc voilà, c'est une erreur, mais bon, après, il y a des études de marché hein, qui sont faites euh, comme ça. J'ai parlé de saisons. il faut quand même reconnaître que les anciennes saisons comme celle-ci là sont pas très très, très, très, très heureuses. Ça c'est les séries, les séries donc pour l'épisode 7. Alors ce que je n'aime pas dans les, dans les Black Series c'est souvent les visages. Je dois avouer qu'ils sont, ils sont souvent, souvent ratés. Euh, les yeux, par exemple, là, le, mon pauvre Podamron, il n'a pas un œil euh, pareil, il en a un qui dit euh, qui dit merde à l'autre, euh, l'effet euh, de barbe est pas très très bien réussi, et c'est vrai que c'est une figurine, les humains euh, sont des figurines qui ont tendance à pas être très très bien réussies, alors après c'est normal, on s'identifie plus, donc on a tendance à plus repérer euh, les, euh, les choses qui sont contre nature, donc, moi je les, je les casque systématiquement et, et du coup je trouve, je trouve que ça passe, ça passe un peu mieux. Là, on est vraiment sur une des versions qui est pour moi le, le, le moins abouti. Hein, à la fois, fois Podimbron, mais aussi on avait comme ça là ce garde avec, avec le bouclier qui n'étaient pas très très heureux, alors après il a quand même un, un, un bel effet un bel effet brillant, par contre euh, ce qui est vraiment problématique avec euh, ceux du premier ordre, c'est leurs chaussures, ils ont des chaussures à la con, qui sont un espèce de clin d'œil en fait euh, aux chaussures des années, des années 70 de la première, première version, et en fait de ce côté là, il euh, n'y a pas une surface suffisante pour les faire tenir, et euh, ils ont quand même tendance à se casser facilement la gueule, ceux-là. En plus, euh, je ne sais pas pourquoi, mais il y a beaucoup plus de jeux euh, chez ces Storms-là que chez toutes les autres figurines. Donc j'ai du mal à comprendre, et du coup, bah, plus il y a du jeu ici, plus votre figurine aura tendance à tomber. Euh, comme d'habitude, hein, pour toutes les figurines Star Wars, il y, y a des petits trous euh, sous les spells qui vous permettent de les poser sur un socle. Donc ça, euh, ça c'est plutôt, plutôt bien vu. Euh, J'avais réussi également à obtenir ce merveilleux euh, pilote euh, de euh, Chasseur Thai. Franchement, je le trouve super, super classe. Euh, il est vraiment très propre et pourtant, ben, euh, c'est une ancienne série. C'est une série qui était sortie même avant, je crois, soit avant, soit en même temps que, euh, que Podamron et le... Et le et le, le, le clone trooper qui est là. Enfin, euh, le, le, le, le trooper du, du premier ordre. Et euh, ouais, il est, il est très très classe. Alors après, hein, le personnage en, en, en lui-même est, est, est, je trouve, très charismatique. Et euh, celui-là est vraiment, vraiment très très propre. Et puis après, il bah, y a un vrai gap hein, euh, qui, va, qui va se faire. Il y a des séries qui vont, qui vont s'améliorer. On va retrouver par exemple le, les, les troupes de The Clone noir qui sont vraiment magnifiques et qui sont un petit peu plus travaillés, il y a de la saleté euh, qui est faite euh, sur l'armure, hein. on n'est pas du tout sur une proposition blanche euh, et blanc, de chez blanc euh, je sors de la machine à laver tout brillant, là on a vraiment un effet de saleté qui est fait euh, euh, nativement, on a une pose qui est vraiment, euh, vraiment ultra badass, Alors, après je ne suis, je suis, euh, suis pas objectif puisque c'est un de mes, euh, un de mes euh, versions Storm euh, que je préfère, Franchement, celui-là, le, le, le temps qu'il est, il est magnifique. Et puis, on va retrouver quand même des réussites dans les personnages. Comme ce très beau Luke Skywalker. Franchement, je le trouve très très classe dans sa combinaison orange. Alors, avec son casque, euh, que je vais essayer d'enlever. Mais vous voyez, je n'ai pas trop envie de l'enlever. Parce que, en l'enlevant, j'ai peur d'abîmer la peinture de ma figurine. Puis comme je vous l'ai dit, je les apprécie avec le casque. Je vous mettrai une photo pour que vous le voyez d'un peu plus près. Euh, il est voilà, plutôt, plutôt bien réussi, donc euh, là-dessus euh, là c'est très très classe. En plus il a sa super combinaison orange euh, de pilote et euh, franchement euh, j'adore. Le sabre laser est lui aussi extrêmement bien réussi, je trouve. Et euh, là on peut vraiment vraiment vraiment euh, s'éclater euh, sur des poses très très très chevaleresques, hein, puisqu'on... On a vraiment la position, la possibilité de venir apposer les mains sur le sabre, comme ça, et puis d'avoir un personnage qui, qui, qui défonce sur, sur une vitrine ou, ou bien posé sur, sur une étagère. J'en termine avec les figurines, avec ce très, très, très, très, très beau et très charismatique Han Solo, euh, la série, enfin le film Solo, a bénéficié d'une série euh, euh, de, euh, de figurines euh, Black Series qui était vraiment, vraiment, vraiment très, très belle, de très, très bonne qualité. Vous voyez, avec euh, la cape qui euh, va euh, s'en aller. Et euh, franchement, c'est euh, voilà, c'est, euh, je trouve que c'est à partir en fait de cet épisode qu'on a eu un, un, un vrai gap euh, de qualité. Alors en plus, hein, vous allez voir, ça se euh, Hop, ça se démonte intégralement on peut, enlever, on peut enlever le casque et on va retrouver le visage le visage de solo je vais me, me bolider pour retirer le casque je vais essayer ne rien péter voilà voilà et donc là vous vous retrouvez qu'un solo qui lui je trouvais plutôt bien réussi donc vous voyez comme quoi c'est la réussite est assez inégale et puis ben je le trouve plus que badass quand il, est, quand il est casqué. Et quand il est équipé de l'intégralité. En plus, il est dans la version que tout le monde apprécie. Voilà. Et là, on a vraiment une figurine qui est du top, je trouve, pour du Black Series. Hein euh, imaginez, hein, on est sur, sur des figurines qui sont, hein, qui sont à 20 balles. Hein, donc, donc, je pense que pour 20 balles, c'est vraiment, vraiment pas mal, quoi. On a les armes on a tout le système c'est vraiment top alors pour mettre en valeur ces très belles figurines comme je le fais sur, sur mon étagère ben ce que je vous conseille de faire c'est de vous équiper d'une cloche comme ça c'est des cloches qu'on trouve chez chez ikea ça va ça va pas courir à bien cher alors vous en avez avec des socles en bois ou avec des socles comme ça en, en, en doré moi, je ne les trouvais qu'en doré. Je verrai si je retouche en fait ce socle, ce socle ou pas. L'avantage en fait euh, de ces cloches-là chez Ikea, c'est qu'elles font pile poil la bonne taille. Ouais, je ne vous montre pas, hein, parce que vous les voyez à chaque début de vidéo. Euh, et Ensuite, il suffit, il va vous suffire de poser, poser votre personnage au milieu. Alors, soit vous mettez un petit coup de mastic, soit vous la laissez comme ça. Et puis ensuite, vous la clochez. Et là, vous vous retrouvez euh, vraiment avec euh, une proposition qui fait que euh, la moindre figurine euh, à 15 balles euh, est, euh, est des, plus, euh, des plus badass. Voilà, je pense qu'on a euh, fait euh, le tour euh, du sujet au niveau euh, de cette première présentation donc, euh, des figurines. Et puis, ben, je vous donne rendez-vous pour euh, le chapitre 2 qui va euh, parler ben, des autres figurines qui font partie de ma collection et dont je garde le secret jusqu'au lancement de ce second volet. Voilà, vous l'avez vu, hein, moi je suis un grand fan hein, de ces euh, modèles euh, totalement articulés, c'est ça qui m'avait euh, motivé au début. Je trouve que la gamme évolue dans le temps, elle est de plus en plus euh, quali. Hein. Franchement, on a euh, des figurines euh, qui euh, sont euh, full posables, qui une fois qu'elles sont bien présentées, enfin dès qu'elles sont mises en valeur, de la gueule et euh, ben c'est vrai que vous aviez tous déjà vu ces figurines dans les génériques ou en début euh, en début de vidéo vous avez été nombreux à me demander où c'est que je pouvais les pouvais les, les trouver les acheter ben tout simplement hein, ça se trouve sur amazon ça se trouve à la fnac ça se trouve dans pas mal de euh, magasins de jouets. Il faut être euh, très, euh, comment dire, aux aguets. Hein Il faut aller voir les stocks euh, régulièrement. Vous pouvez en trouver aussi des très très bien euh, chez Micromania. Le problème de Micromania, c'est que c'est un petit peu cher. Comme d'habitude, je vous ai mis des liens euh, sous la vidéo. Je suis désolé, c'est le grand démon Amazon. Beaucoup d'entre vous euh, ne le supportent pas. Mais bon, voilà, c'est un système de partenariat qui m'aide aussi, et puis ben, ben, quand on habite là où moi j'habite, je peux vous assurer qu'Amazon vous sauve souvent la vie. En attendant, n'hésitez pas à partager, à liker, et puis à commenter, et puis ben, moi, il me reste à vous souhaiter de bons jeux, et puis surtout de bons jets, ben, parce qu'il n'y aura que ça pour poutrer le type d'en face, et à vous donner rendez-vous pour la suite très bientôt. Allez, ciao